J'ai trop bien, j'ai les petits deux là, qui a été rendu public si j'ose dire par maître Brosa, qui représente ré Réaction 19 il monte des collectifs pour défendre la population, notamment pour les masques, contre pour, euh, pour l'obligation vaccinale. Et voilà ce qu'il dit. Un rapport scientifique traduit en français, établi par le docteur Robert Jung, affirme que les quatre vaccins commercialisés pardon, contiennent une quantité d'éléments toxiques à eux seuls, un agrégat de nanoparticules à partir de cellules animales et fœtales avortées, comprenant de l'oxyde de graphène, des nanoparticules RGO à base de carbone, des parasites et des matières létales qui provoquent notamment le sida. Il y a aussi des nanoparticules de carbone, de chrome, d'azote, du chlorure, du soufre, de l'aluminium hautement toxique dans ces vaccins. Voilà pourquoi on se bat aujourd'hui pour tous les personnels qui, qui sont et qui seront suspendus dans les jours à venir. Voilà, merci, merci à vous. C'est fait hier, je ne point pas lui. Super journée, disons. C'est bon, Ouais. Des <Lumière> ah, fois, ça on a à on de la chaise, oui. ah. ça on laissé personne de côté, mais... Les qu'on a pas faire, c'est de le portail, Oh, les couilles le ferment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 Donc il y a déjà une foule dans la procédure. Oui. Il y a